Bonjour à toutes et à tous. Pour cette avant-dernière conférence du Forum PHP, nous accueillons Hélène Maître Marchois. Issue d'une formation en psychologie et d'un parcours RH, elle est désormais cofondatrice de la coopérative Fairness, spécialisée dans la conception et le développement responsable d'outils numériques. Hélène y opère en tant que product owner afin d'aider ses clients à concevoir leurs produits de manière éco-responsable. Aujourd'hui, Hélène Maître Marchois va nous montrer, à partir de ses expériences professionnelles et exemples, Comment évoluer et trouver du sens dans notre métier afin d'envisager notre futur avec plus de joie et de sérénité? Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Hélène. Merci Xavier. Bonjour à tous. Euh, J'enlève le chat pour ne pas être perturbée par nos échanges. Euh, bonjour à tous. Donc Hélène Maître-Marchois. Je suis donc effectivement coopératrice chez Fairness. On a fêté nos un an, là. Et notre coopérative, du coup, est spécialisée dans la conception responsable de projets web et mobile. Alors, on en reparlera, hein. on vous expliquera un petit peu ce qu'on fait. Euh, je vous ai mis une, un panel des technos principales sur lesquelles on opère aujourd'hui. Euh, voilà. Et concernant la coopérative aussi, on a deux podcasts que vous avez sans doute potentiellement déjà écoutés. Un qui va être plutôt axé sur les questions écologiques et donc sur le lien entre la technologie et l'écologie, qui s'appelle Techologie, le nom est magnifique, et euh, le podcast écho qui va être plus lui axé sur euh, les questions de... techniques, et euh, du coup, qui a potentiellement accueilli pas mal de speakers que vous avez pu croiser sur le forum de cette année, ou même des années précédentes. Alors, on va commencer avec les choses qui qui fâche, euh, je vais vous parler des questions d'équipe. Euh, les questions d'équipe, en particulier, en plus, voilà, j'ai fait des, des slides assez minimalistes, hein, donc vous verrez ma tête régulièrement. Euh, les questions d'équipe euh, concernant effectivement la façon dont on travaille, et je me suis dit que c'était plus intéressant de donné que je vais parler de forme de HP euh, d'accès ça sur des questions de code et des exemples très concrets sur ce que moi j'ai pu vivre en tant que PO ou Scrum Master ça dépend sur les sur les équipes dans lesquelles j'interviens et puis surtout j'ai discuté avec <rire> avec mes amis coopérateurs et du coup j'aurais potentiellement des expériences aussi de leurs leurs expériences leur vécu dans leurs équipes sur leurs clients aussi à vous raconter. voilà alors du coup on va parler effectivement de questions de créer un code d'équipe pourquoi le code d'équipe euh, Parce qu'on s'est rendu compte de façon assez naturelle qu'en fait, on avait potentiellement assez souvent chez les clients des exemples d'équipe de, qui était une somme d'individualités qui aggloméraient leurs codes les uns à côté des autres et puis ça faisait le code de l'équipe. Et en fait, pour Fairness et pour nous, on avait envie que le code de l'équipe soit un code qui soit validé par l'équipe, architecturé par l'équipe et qu'on ne soit pas forcément capable d'identifier quel était le dev qui avait pu écrire la partie de code qui était faite. Pour nous, effectivement, quand on lance un code, quand on merge un code et qu'il arrive en prod, toute l'équipe est responsable, il n'y a pas une personne qui va être l'experte en fonction de ce qui a été écrit. Pour ça, on a plusieurs techniques. Le but du jeu est vraiment d'être hyper précise sur nos façons de travailler. Alors, le père... Le mode programming, j'imagine que vous avez déjà utilisé cette technique là ou en tout cas, je vous invite à le faire. C'est pas forcément toujours facile. <rire> on a eu l'expérience chez les clients parce que, et c'est souvent les choses, alors dites-moi dans le chat ou même posez des questions, si jamais ça, ça vous est déjà arrivé, on a parfois des clients qui nous disent « Attendez, deux sur un ticket, c'est mignon les gars, mais j'aimerais bien que ça avance. C'est pas forcément la façon la plus efficace de le faire. » Et c'est faux. C'est faux, parce qu'effectivement, quand on a deux mains sur un clavier, mais qu'on a deux cerveaux sur un ticket, ça peut permettre pas forcément d'aller plus vite, mais d'éliminer des bugs, de réfléchir de façon plus intelligente, de confronter les points de vue et d'arriver à quelque chose de plus pertinent. Le pair programming, ça va être deux personnes qui se mettent derrière un écran il y en a un des deux qui tape, on ne fait pas un qui fait la main gauche ou qui fait la main droite, ou alors ça peut être de l'ice-breaking, ça peut être un peu compliqué quand même. Donc, le but de l'exercice, effectivement, c'est qu'il y en a un qui tape, mais que les deux réfléchissent ensemble sur la façon la plus, simple, la, la plus pertinente et intelligente de euh, coder le ticket sur lequel ils sont en train de travailler. Une autre technique qui est intéressante aussi, c'est le mob programming. Le mob programming, pour le coup, on fait ça avec plus de monde. Il y en a un qui est le scribe officiellement, on dit qu'il ne réfléchit pas forcément, c'est lui qui tape, et puis après ça tourne, on fait des sessions de 20 minutes, quand c'est du père, même quand c'est du monde aussi. 20 minutes, c'est, là c'est la psy qui parle, euh, la, la possibilité de concentration maximale, au bout de 20 minutes, vous avez naturellement, c'est une capacité humaine, l'attention qui baisse un peu. Donc le but de l'exercice, effectivement, c'est d'avoir ce, ce slot d'attention hyper concentré sur lequel on va taper, et puis ensuite, on change d'exercice, et comme ça, le cerveau est toujours hyper concentré sur la façon dont on travaille. La mode programming, on va mettre toute une équipe derrière. Et là, pour le coup, ça a été le cas cette semaine chez un des clients sur lesquels on travaille, où en fait, il y avait une première équipe qui était constituée sur une nouvelle plateforme. Et là, il y a une deuxième équipe qui est montée. Parce que le projet s'agrandit. Ils ont fait une journée complète en mode programming. C'est-à-dire que toute l'équipe qui arrivait à participer au code, donc au départ, ils ont regardé, puis ensuite, ils ont participé à la chose puisqu'il y avait tous les cerveaux qui réfléchissaient en même temps pour monter rapidement, et ils ont fait, effectivement, ils ont pris des tickets qui, étaient, euh, qui touchaient à l'ensemble la, de l'architecture, pour réussir à faire monter une équipe en entier. Plutôt que de faire une réunion sans merde, plutôt que d'essayer d'expliquer les choses, de faire 10 000 euh, points, les uns derrière les autres, les choses comme ça, on va parler code, venez, on se met devant l'ordinateur, vous allez regarder le code et ça va mieux marcher. Donc ça, c'est encore une fois une technique qui ne pas forcément hyper bien auprès des clients, parce que comment, vous allez mettre toute l'équipe sur un ticket, très bien, c'est les gars, euh, donc c'est pas forcément comme ça qu'ils le voient, mais euh, en termes de gain de temps et de pertinence par rapport à ce que les gens vont avoir compris, les devs vont avoir compris sur la façon dont on a architecturé les choses et sur les interdépendances avec les autres tickets, c'est hyper intéressant. d'accord. Donc, pensez-y si jamais c'est possible, si jamais vous, vous avez d'autres expériences à partager là-dessus, je serais hyper contente d'échanger aussi. Mais pour moi, c'est effectivement, en tant que PO, parfois, vraiment, on ne voit pas l'intérêt au départ et derrière, on se rend compte à quel point euh, les, les, la prise en main du projet sont faciles, notamment pour les nouveaux qui arrivent. C'est hyper intéressant. On a une autre technique chez Fernesse, qui est moins connue, euh, qu'on pousse pas mal chez les clients, euh, qui, en général, l'adoptent assez rapidement. Euh, ça s'appelle la design review. Alors, la design review, euh, en fait, c'est un petit bout du sprint planning, nous, on travaille en Scrum. Le sprint planning, le but de l'exercice, je suppose que vous connaissez, c'est on prend les tickets qu'on va embarquer pendant le sprint et on essaye d'avoir les tickets qui sont le plus à même d'être développés et qui nous permettent de partir sur le sprint. À la fin du sprint planning, on est crevé, on a déjà notre sprint backlog <rire> qui nous arrive dessus. Normalement, effectivement, le but de l'exercice, ce serait aussi de prendre ces tickets-là et d'avoir une architecture déjà à l'intérieur du ticket, ou en tout cas de dessiner, ou, ou, ou partager avec l'équipe, sur comment est-ce que techniquement on va architecturer ce ticket-là et comment est-ce qu'on va partir dessus. C'est rarement le cas parce que c'est une question de temps, une question d'investissement et surtout, à la fin du screen planning, encore une fois, on a la tête rose comme ça et c'est pas forcément évident de prendre ce temps à le poser. Donc nous, ce qu'on fait chez Fairness, c'est qu'on va pousser ces petits temps de design review au début de chacun des tickets naturellement, on ne va pas interrompre tout le monde à 11h quand tout le monde est en train de coder, mais au début d'une journée, après le déjeuner, après des pauses café ou des choses comme ça, quand on a des membres de l'équipe qui sont disponibles, on est obligé d'avoir 9 personnes si vous êtes des équipes de 9, mais au moins 4-5, c'est plus intéressant pour le ping-pong, on prend du monde et on va se poser autour d'un tableau blanc, typiquement, ou sur des outils numériques en ligne aujourd'hui, quand on est tous en télétravail. Je vous parlerai de, des équipes hybrides juste ensuite. Et on va réfléchir à comment est-ce qu'on ferait ce ticket en équipe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tire le stylo, potentiellement celui qui va prendre le ticket derrière. C'est-à-dire, ben voilà comment je le ferai. Et ensuite, ping-pong, ah ok, d'accord, très bien, oui, bah alors il y a tel type de façon de faire qui pourrait être plus intéressante. Attention, ça, ça va aller taper dans telle partie de la base de données et euh, on n'a pas fait ça, le champ là, ah oui, mais là, le, le, comment est-ce qu'on va nommer les classes Ce serait intéressant de voir les choses comme ça. Et le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir un plan assez détaillé de comment est-ce qu'on va architecturer ce ticket. Ça prend 10, 15, potentiellement 20 minutes si c'est des gros choses et qui touchent à beaucoup de. qui interviennent sur beaucoup de parties du code. Et cette partie-là va permettre ensuite de partir sur son ticket en ayant déjà la ligne directrice et de ne pas rester bloqué sur son code en se demandant comment je vais faire ça et des choses comme ça. Ça permet, un, de gagner du temps sur les gens qui vont prendre un ticket, en, qui vont arriver dans l'équipe et qui vont prendre un ticket sans connaître forcément l'alpha et l'oméga du code. Donc, ils sont quand même hyper guidés et ils peuvent être assez autonomes dès le départ quand ils montent dans l'équipe. Et aussi derrière, de gagner du temps sur la revue du code. Une fois que c'est poussé, en fait, tout le monde sait ce qui potentiellement pourrait être vu au départ. Et donc, on gagne du temps sur les échanges derrière, puisqu'on a déjà réfléchi à l'architecture. On ne va pas laisser un développeur travailler, potentiellement galérer, passer du temps sur un ticket qui va merger ensuite et qui se prend des retours et des machins. On a tous, j'imagine, hein, vous me direz dans les commentaires, mais des PR avec 100, plus de 100 retours. On hein. l'a vu chez les clients, ça c'est une vraie anecdote pour se c'est compliqué à gérer, c'est pas forcément hyper agréable, et en plus on se retrouve avec des difficultés pour, euh, enfin, pour gagner pour le, le temps et, et le développement, c'est pas hyper fluide. Euh, alors petit point Covid, euh, et là c'est encore une fois c'est un retour d'expérience assez récent sur les équipes qui sont aujourd'hui maintenant en remote, full remote, pas, il y en a qui sont sur chez le client, d'autres qui sont pas là du tout. On a testé euh, le côté, euh, ceux qui sont chez le client ou ceux qui sont en, au bureau euh, écrivent et euh, ceux qui sont en remote sont par vidéo, ça n'est pas hyper efficace parce que ceux qui sont présents sont impliqués, euh, discutent et tout ça et ceux qui sont en visio sont, se sentent un peu exclus. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est soit vous mettez tout le monde, dès qu'il y en a un qui est en remote, en fait, on se met sur euh, le, le web et euh, alors là en l'occurrence ils utilisent Jira y client là donc en fait, ils font la, la design review dans les commentaires du Gira. Et du coup, euh, le, la, la participation est égale en fait pour tous les intervenants de l'équipe. Par contre, euh, dès que vous vous mettez avec euh, la moitié, enfin, des équipes un peu hybrides sur euh, une d'un côté et l'autre de l'autre, c'est hyper compliqué. Et, euh, et ça en exclut certains, donc vous pas hyper con. Voilà. Mais par contre, euh, dès que vous avez tout le monde, vous prenez un tableau, vous écrivez, vous architecturez votre, votre ticket. Et c'est plus facile et plus fluide à suivre derrière. Alors, on arrive à la fin de la question de, du code d'équipe et on va avoir. Alors, je vous ai mis un lien, oui, sur euh, un épisode de Scrum Life. Donc, ça, c'est pour les agilistes. J'espère qu'il y en a dans la salle. Euh, Scrum Life, donc, c'est des, des vidéos sur des questions de Scrum et, et d'agilité en, en général. Et en fait, y avait un des coopérateurs qui avait fait un épisode sur la design review et qui vous explique ça très bien. Donc, euh, vous aurez les liens dans le truc. Le danger de la guerre des égaux. Je mets les pieds dans le plat, parce que je ne suis pas développeuse. Euh, alors, le danger de la guerre des égaux, je pense que vous avez tous connu ça de temps en temps, euh, et c'est quelque chose qu'on qu combat. Oui et non, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'ego dans le sens où on veut faire mieux, et on veut, on veut avancer, on veut continuer. La question de la guerre des égaux, c'est que ça peut potentiellement freiner une équipe. Freiner une équipe, pourquoi Parce que, et euh, tout le monde est concerné, en fait. Il hein, n'y a pas de l'élite de, de, de, de, plus que les juniors ou les choses comme ça. En fait, c'est des questions qui sont intrinsèques, à nos personnalités particulières et, euh, et diverses. Le but de l'exercice, quand on fait une design review, en fait, ça va être d'agglomérer les idées et donc d'avoir des cerveaux en présence. Un quelqu'un qui va arriver nouvellement sur le projet va pas forcément avoir toutes les connaissances techniques dont il aurait potentiellement besoin, mais par contre, il va avoir une vue potentiellement un peu différente sur l'expérience utilisateur, l'expérience en lien avec le produit, des choses comme ça. Et donc, il pourra avoir un avis qui sera intéressant. Donc, l'idée, c'est de réussir à... Et ce n'est pas, pas simple, hein, toutes les équipes galèrent au départ un petit peu avec la design review et ensuite réussissent à trouver leur façon de fonctionner. Chacune a sa façon de fonctionner qui est un peu différente. Même quand nous, en fait, on va avoir une façon de fonctionner avec un client et le même dev qui change de client va avoir en fait une design review qui sera un peu différente chez un client qui sera différent parce que l'équipe est différente et parce que c'est intrinsèque à la, à la dynamique de groupe qui est liée aux équipes. Donc en fait, la question de la guerre des égaux, c'est vraiment de se dire « essayons de ne pas prendre les choses de façon très personnelle, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec un avis, le but du jeu, c'est que ce n'est pas toi qui remis en cause, c'est la pertinence de cette solution technique proposée en l'occurrence par toi, mais ça pourrait être par quelqu'un d'autre, par rapport à la qualité du produit. » Je suis, salut. Le but de l'exercice vraiment, c'est de se détacher de « c'est mon idée, donc je dois la défendre jusqu'au bout » et plutôt de se dire « ok, je propose ça, qu'est-ce que vous en pensez ?»« Ah oui, effectivement, potentiellement, ce serait plus pertinent d'avoir cette question sur le produit qui serait là, des choses comme ça et tout. » Alors, effectivement, ce n'est pas évident. Théoriquement, c'est le monde des bisounours. Encore une fois, les discussions et les controverses, ça fait partie aussi du boulot. Mais... Je trouve que quand on se détache vraiment du côté euh, attaque personnelle quand on est revu sur les, sur les questions, et puis même derrière quand on a des, re, des revues sur les, les PR qu'on fait, euh, et qu'on se dit, OK, c'est en fait, c'est une question technique, un point donné sur, et pas une remise en cause de mon être dans son ensemble, c'est plus facile. Et du coup, on se détache un petit peu des, des prises de, de, de, de position qui peuvent être un peu fatigantes et compliquées à la longue sur, sur les équipes. Encore une fois, c'est quelque chose de difficile. Mais vraiment, pour l'avoir expérimenté chez plusieurs clients et en termes aussi de qualité de code, de transmission dans l'équipe, de cohérence du code dans son ensemble, le fait de faire cette design review, d'en parler en amont et de se dire, OK, en fait, dès qu'il y a une revue qui est faite et dès que c'est émergé, c'est l'équipe en entier qui s'embarque et qui s'engage en disant, ça, c'est bon, on l'a tous revu et c'est bon pour nous, ça permet aussi de de gagner un peu de temps et de soulager les, les, les équipes. Alors, on a parlé de numérique et de qualité. Et en fait, le numérique responsable, qui est quelque chose d'hyper important chez Furness, c'est de la qualité. Pour être simple, pour être clair, quand on a voulu, nous, changer un petit peu parce que, d'un point de vue perso, on avait des dimensions écologiques qui devenaient importantes pour nous et on s'est dit, bah, très bien, qu'est-ce que nous, dans notre boulot, on pourrait faire pour coller avec les valeurs qu'on avait envie de défendre pour sauver la planète de nos enfants. Euh, on s'est rendu compte, en fait, qu'on en faisait sans le savoir. Parce que c'est prendre en compte l'utilisateur, c'est réfléchir au produit, c'est faire quelque chose de pertinent, pas forcément quelque chose de trop lourd, et quelque chose aussi qui euh, va être euh, conscient de son utilité par rapport à son intérêt économique. Est-ce que vraiment c'est euh, fondamental de mettre toutes les fonctionnalités qui sont dans leur ensemble pas toujours utilisées Comment on va choisir pour faire en sorte d'un truc sur mesure qui soit correct et qui fonctionne et qui corresponde tout à fait à la, aux besoins des clients, sans forcément se retrouver sur quelque chose donc, qui soit trop euh, complexe et qui fasse plaisir juste au client et pas forcément à l'utilisateur. Encore une fois, essayez de bien voir, et ça c'est le PO qui parle encore, euh, la différence entre le client et votre utilisateur. Ce pas forcément les mêmes personnes, ce pas forcément les mêmes besoins. Et quand on fait un produit numérique, le but du jeu c'est quand même d'avoir un utilisateur qui utilise le produit, et pas juste de faire plaisir au client. Ce n'est pas évident à faire comprendre, c'est quand même hyper intéressant. En termes d'impact de numérique, aujourd'hui sur la planète, euh, juste je vais vous redonner quelques petits chiffres parce que c'est quand même important d'avoir ça en tête. Euh, Aujourd'hui le numérique c'est quand même à dépasser le secteur aérien privé en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le numérique dans sa globalité c'est plus que l'avion. Donc c'est quand même énorme en fait. Et euh, pourquoi et comment ça se passe C'est difficile aussi de se rendre compte de ça parce que la pollution n'est pas évidente. À concevoir, c'est pas quelque chose, on va pas voir des, des tortues étouffées avec des ordis dans le nez, mais par contre, effectivement, euh, la caisse que vous avez tous chez vous avec vos anciens portables, des câbles que, qui chargent des trucs que vous savez même pas ce que c'est ou des choses comme ça, ça, ça s'appelle des déchets, en fait, numériques, qui ont été produits, qui restent chez vous, qui ne servent à rien, mais par contre, l'extraction de ces données-là, on, on coûté à la planète, en fait. Alors, euh, en termes vraiment de... Alors, je vous ai mis des liens, hein, pareil, sur les... sur les slides, comme ça, vous pourrez aller voir un peu les sources. Euh, en termes d'impact, euh, là, c'est euh, en gros les utilisateurs. C'est nous, du coup, les utilisateurs finaux. Le réseau, c'est la façon dont vous récupérez toutes les datas. Et le centre informatique, on va faire les data centers. Vous vous rendez bien compte qu'en fait, même si on dit, oh là là, c'est horrible, les data centers font fond de la banquise, en fait, c'est les utilisateurs et leurs terminaux qui font, font de la boutique, parce qu'effectivement, on utilise énormément d'énergie pour la conception et la fabrication, surtout des terminaux. Donc vous, vous rendez compte qu'à l'usage, oui, certes, on utilise de l'énergie, oui, certes, il y a des gaz à effet de serre qui sont émis quand on regarde Netflix, mais surtout quand on achète une télé, en fait. Et surtout quand on achète une télé et un smartphone et une tablette et une autre connectée et une voiture connectée et un frigo connecté et des capotes connectées, est-ce qu'on a vraiment besoin de capotes connectées Voilà. Donc, la question, ça existe. Euh, la question, c'est de se dire, en fait, tous ces objets connectés, on en change parce que ça rame pas parce que ça marche pas. Honnêtement, la dernière fois que vous avez changé de portable, alors soit c'est passé sous une voiture, mais le, il y a aussi beaucoup de téléphones qui rament et qui donc se disent, ah vas-y c'est bon, il n'y a plus de batterie, j'arrive plus, j'ai plus la place pour les applications, des trucs comme ça, je prends la taille au-dessus. Pourquoi est-ce que ça rame et pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de, de, de, de terminal pour charger nos applications Parce que c'est de plus en plus gros en fait. Et c'est là-dessus que nous, on peut intervenir. En tant que professionnel du numérique, c'est de se dire est-ce que tout ce que je fais n'est pas trop gros. La question de l'obésiciel, c'est des trucs qui sont hyper lourds pour faire grosso merdo exactement la même chose qu'il y a 10-15 ans. Mais ça a triplé, quintuplé, voire multiplié par 15 les tailles de, de Word alors que ce n'était pas forcément... Euh, enfin, encore une fois, les gens la majorité des gens, quand ils ont euh, les offices standards, c'est traitement de texte Excel et voilà, enfin, on ne va pas tous aller envoyer des fusées sur la Lune. Et encore, la première fusée qui allait sur la Lune, elle avait euh, moins de mémoire vive que ce qu'il faut aujourd'hui pour envoyer un mail. La fusée qui est partie sur la Lune, était gérée par un ordinateur qui avait moins de mémoire vive que ce qu'il nous faut aujourd'hui pour envoyer un mail. Voilà, sur de la comparaison. Euh, donc, les questions d'obésiciel, c'est très lourd et du coup, ça nous oblige à changer de terminal et c'est ça qui, pour lui, en fait, c'est changer de téléphone. Les questions d'accessibilité, encore une fois, est-ce qu'on y réfléchit? En fait, c'est juste à ces questions-là. C'est pas forcément plus compliqué. C'est juste, est-ce qu'on réfléchit aux daltoniens? Est-ce que on fait en sorte que des aveugles puissent lire notre application parce que dans le code, il y aura les, les, les codes vocaux qui permettront d'être entendus? Est-ce qu'on va, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le numérique responsable, c'est qu'on pense à changer notre façon de voir la technologie et ça nous pousse à innover? C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas retourner à des applications en noir et blanc très moches et qui ne servent à rien. Une application qui est éco-responsable, ça peut être magnifique, ça peut être un bijou. Mais juste, c'est évident, c'est intuitif, c'est accessible par tout le monde et c'est hyper pertinent par rapport aux besoins de l'utilisateur. Et c'est ça, en fait. De penser responsable, c'est un truc dans son ensemble et d'un point de vue technique, mais là, c'est plus... Qui va vous intéresser potentiellement. Nous, notre façon de travailler chez Fernet, ça va être de faire attention à. Euh, alors, c'est un certain choix d'architecture qu'on aime bien, c'est l'architecture hexagonale. Alors, vous allez trouver certainement des conflits, qui l'expliqueront très bien mieux que moi. Mais en gros, c'est ce d'avoir une architecture qui soit avec les besoins métiers, pas forcément en lien avec le code. Ce qui fait que c'est un code qui est durable, <rire> renouvelable, réutilisable et qu'on ne va pas bénir euh, toute une application parce qu'on va changer de techno ou qu'on change l'archi Le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir une logique métier, qui soit au départ, et ensuite, ben, si vous voulez passer de Angular à React, ou je ne sais pas quoi, enfin, ça c'est pas cuisine, j'y connais rien, ils font, <rire> ils font leur choix en dessous, mais ça ne va pas forcément changer l'architecture en soi. Et du coup, ça permet d'avoir un code qui dure plus longtemps. encore une fois, recycler, refuser certaines technologies, euh, refuser certaines fonctionnalités, euh, ça, ça, ça fait partie effectivement de la façon de travailler. Le choix des technos, il y en a qui sont beaucoup plus légères que d'autres, qui sont euh, réfléchies pour ça, et donc ça c'est aussi intéressant d'y penser. Euh, l'optimisation du code et l'optimisation des requêtes SQL. Il y a beaucoup de requêtes qui vont aller chercher la totalité, des trucs étoiles là. Ils vont, aller <rire> Ils vont récupérer tout ce, tout ce qu'ils tout ce, tout ce qui trouvent. Euh, après, vous pouvez très bien, euh, si vous avez besoin de, de, de données euh, dans votre réponse, aller euh, demander juste d'aller chercher dans votre tableau deux données. Alors, oui, effectivement, c'est un peu plus. De, ça demande un peu plus de réflexion au départ, mais c'est tellement plus quali, c'est tellement plus léger. C'est tellement plus fluide après pour l'utilisateur qui ne va pas se charger des trucs. Lui, il ne voit pas, en fait, il s'en fout. Il veut juste les deux données dont vous avez besoin. Donc, vraiment, le but de l'exercice, encore une fois, pensez à l'expérience utilisateur. et Faites confiance à votre équipe pour être challengé aussi là-dessus et réfléchir euh, ensemble à la façon la plus intelligente de faire. Alors, j'essaie de vous laisser un tout petit peu de temps. donc Je vais finir sur, encore une fois, le questionnement d'équipe euh, sur les produits et les clients, la façon dont on va se positionner sur notre façon de travailler, euh, j'ai deux exemples à vous donner et après je passe à vos questions. Euh, la première, ça a été une application un peu particulière qu'on aime, euh, aime bien présenter. Je vous ai mis un lien, j'avais écrit un article dans 24 jours de web l'année dernière euh, sur cette appli, donc euh, je vais vous faire un truc un peu rapide. Sur effectivement cette application qui a été en fait créée pour des étudiants au Ghana. Donc le brief assez simple. J'ai besoin d'avoir une appli qui permette à des étudiants de suivre des cours en ligne, c'est standard, tout va bien. Ouais, parfait, génial, très bonne idée. En fait, l'entrepreneur est français, donc il vient nous voir là-dessus. Pas de problème. Alors oui, petit détail dans le brief. Euh, ils ont des smartphones, mais ce n'est pas vraiment dernière, dernière génération. Quoi. Ça va être plutôt le Samsung voilà, 2, l'iPhone enfin, 2. C'était quand même des, des smartphones capacités un peu, un peu moins de celle sur lesquelles on avait l'habitude de travailler. Et puis, deuxième difficulté, petit détail, il n'y a pas Internet. Il hein, n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de 4G, il n'y a rien du tout. De temps en temps, on peut avoir un Edge qui passe quelque part, mais c'est un peu compliqué. Mais sinon, euh, voilà j'ai juste besoin qu'ils suivent des cours d'université en live. Parfait, <rire> très bien, intéressant. Euh, du coup, ça nous a pensé, enfin en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça nous a obligés. À penser différemment, à se dire très bien, en fait, on va se centrer sur l'utilisateur, de quoi il a besoin, comment est-ce qu'on va faire pour aller atteindre ces personnes-là, et parce qu'on avait envie de le faire et que ces utilisateurs nous intéressaient, et qu'on avait envie aussi de relever de challenge technique. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une PWA, donc hyper légère, les, les, les téléphones n'ont pas forcément ramé pendant des plombes pour réussir à avoir toute l'application dessus, et puis, euh, du coup, ils pouvaient gérer leurs cours offline même s'ils n'avaient pas de, de, de connexion, ça marchait très bien. Et puis alors après, le truc, c'est qu'il y, y avait une question d'avancement, donc ils ne pouvaient pas avoir accès à la totalité des cours, qu'ils avaient pourtant en, en local storage, hein. mais il fallait dé, dé, dé, dé, débloquer l'avancement des cours en fonction de, de l'année et, et de ce qui s'envoyait. Et du coup, euh, on s'est dit, bon, bah, push notification non, il n'y a pas Internet, ça va être compliqué. Il fallait que ça arrive sur leur téléphone, dans leur poche, texto. SMS, ça marche très bien. Et donc SMS a débloqué euh, le cours suivant parce que effectivement, ils avaient mis au point les choses. Alors, euh, la question technique, je veux dire des bêtises, donc je préfère que vous alliez voir sur l'article. Mais euh, en fait, ça nous a forcé à réfléchir différemment et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire énormément de choses avec une appli qui est loin d'être vraiment euh, en mode euh, tiers-mondiste et euh, euh, c'est une appli est hyper belle et qui est parfaitement euh, utilisable par des gens aujourd'hui, mais qui a juste été réfléchie différemment et qui donc nous permet de penser qu'on peut tout à fait travailler sur des applis qui vont être utilisées par des Parisiens qui auront bientôt la 5G de façon totalement naturelle et sans se dire « Oh là là, pff, les, les, les décroissants, ils seront... » Donc en fait, encore une fois, c'est une façon de travailler qui nous oblige à réfléchir différemment, mais qui aujourd'hui nous a appris énormément sur notre façon de travailler, même sur des applications qui sont utilisées en Europe. Alors, dernier cas client, un peu différent. Euh, et là, c'est on va rentrer sur le choix de l'équipe aussi. Moi, c'est vraiment faites confiance à votre équipe, c'est aussi faites confiance à l'environnement dans lequel vous avez envie de travailler et choisissez votre environnement de travail. Ce qui est hyper intéressant. Euh, C'est que là, on a été contacté par un grand pétrolier français, orange, <rire> le logo est assez orange, avec un peu de bleu, euh, qui nous a contacté pour sa fondation. Donc, très joli. L'éducation, le développement durable, la planète, tout ça, tout ça, sauf que, voilà, c'était quand même derrière, c'était les sous du grand pétrolier français multinationales, euh, qui nous proposait 300K, je crois que c'était même 600K, parce qu'en fait, sur le dernier devis, il y avait deux devs, donc je me suis trompée, je vais changer le code, euh, pour euh, refaire leur site, mais euh, de façon éco-conçue. Gros débat en interne. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Est-ce qu'on a envie, nous, d'utiliser notre temps de cerveau disponible et nos ménages pour permettre à des grands pétroliers d'avoir une fenêtre greenwashing magnifique et, et sublimement développée par nous soi. Il y en a qui pensaient dans l'équipe euh, que c'était une bonne occasion d'intervenir et euh, de changer leur façon de penser et euh, de leur faire euh, prendre conscience euh, de, des dégâts qu'ils causaient à la planète. Bon, sachant qu'on est six chez Fairness, je, je ne doute pas de nos capacités de conviction hein, <rire> pour convaincre un peu tout le monde. Mais six. Contre un géant pétrolier, on s'est dit que potentiellement, on n'aurait pas. Voilà. Il y en avait d'autres qui étaient là. Alors, euh, on perd tout type de crédibilité si on va travailler avec eux. Et du coup, ils étaient contre euh, le fait d'y aller. Et ça, c'est aussi l'intérêt de la coopérative, c'est que du coup, on choisit et on débat sur les clients. Moi, j'étais plus sur le côté, bah, si on y va, il euh, faut qu'on parle et qu'on fasse des articles de blog tous les deux jours pour expliquer comment ça se passe et qu'on soit hyper transparent sur notre façon de travailler. Et en fait, quand on s'est rendu compte que là, ce n'était plus une question de boulot, comme ce que je vous ai dit au départ sur les questions de guerre d'ego, sur des questions techniques et sur des, des, des, des questionnements qui ont vraiment entré au produit, mais que là, ça rentrait sur nos pétés perso. C'est-à-dire qu'on était était touché par ce, ce débat interne du client et que du coup, ça avait malheureusement une influence négative sur notre façon de voir l'équipe et notre envie de travailler ensemble. En fait, là, il y a quelqu'un d'autre de l'équipe qui a dit :« On n'y va pas et on n'y va pas parce que c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour notre équipe et c'est dangereux pour ce qu'on a envie de faire pour plus tard. Et le projet Fernet, c'est trop important pour que on se déchire à cause d'un client. Donc c'est pas grave, on s'est assis sur ces 600 voilà. cas. C'était désagréable, mais en même temps, ça a soulagé tout le monde de se dire :« On n'y va pas, c'est pas grave. Mais au moins, on est serein sur ce qu'on a envie de faire et sur la suite. » Voilà. Et ben j'ai fini. Et j'ai parfaitement le temps. Euh, j'ai mes 10 minutes qui vont bien. Euh, du coup, voilà. On va, on va passer aux questions. Et je vous laisse euh, le, le GitHub de Fairness. Mon GitHub à moi, c'est des, des tickets de PO, donc c'est peut-être pas très intéressant. Mon Twitter à moi, si vous voulez qu'on échange. Et, euh, et du coup, oui, le, le côté on est la tech. Moi, je suis dans l'équipe euh, euh, d'On est la tech. Et on va en discuter euh, le 30. 19h, donc sur le Discord, vous avez le lien. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Euh, première question de Mathieu de Gracia. Bonjour, existe-t-il un outil fiable et factuel pour mesurer la consommation électrique d'une page web euh, Alors, la consommation électrique d'une page web en tant que telle, oui. Alors, il y a plusieurs outils qui existent. Attention, parce qu'il y en a beaucoup et qu'ils ne mesurent pas tous la même chose. Euh, la consommation électrique, euh, je pense que Green Spector est pas mal. Vous avez des liens en fait dans le. Bah, allez sur le GitHub Fernseh parce qu'on avait, euh, avait fait une liste un peu de différents outils. Euh, donc Green Spector, c'est vraiment juste la consommation électrique. Mais encore une fois, ce que je disais au départ, c'est que ce n'est pas du tout la.. Euh, la majeure partie de ce que vous pouvez faire en numérique responsable. Donc, vous avez d'autres qui sont développés par plutôt le collectif Green IT qui sont EcoIndex et EcoMeter et qui pour le coup euh, vont analyser un peu plus euh, votre façon de travailler et qui vont permettre derrière... Euh, oui, bah, Grégory vous a mis le GitHub de Fairness là... Euh, qui vont plus derrière vous permettre euh, d'analyser dans l'ensemble euh, votre qualité de code et des choses comme ça. Mais après, vous avez plein d'outils qui vous permettent d'optimiser votre code. Euh, bah, là, vous êtes PHP, euh, Symfony, euh, enfin, Blackfire typiquement... Ça va vous permettre aussi d'optimiser certaines choses en montrant juste le moment où votre code RAM prend du temps. Et donc, du coup, vous pouvez utiliser ces outils-là. Le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir la chose la plus légère, la plus fluide possible, encore une fois, en restant centré sur l'utilisateur. Si vous avez besoin de quelque chose de lourd parce que ça demande quelque chose de lourd, et eh ben malheureusement, il faudra quelque chose de lourd. Mais il y a toujours moyen de chercher, de creuser, de sortir un petit peu de la boîte pour, pour trouver quelque chose. Voilà. Très bien. Pardon. Question suivante, Julien de Julien Soleil, à vous. Comment faire entendre à un client qui n'a pas vraiment de considération pour l'écologie que l'éco-conception est importante Quel angle utiliser pour aborder ce sujet avec ce type de personne Ok, alors on pourra en reparler, Julien, mais en fait, le truc, c'est que euh, le client, nous, souvent, ce qu'on leur dit, c'est qu'on parle de qualité. Encore une fois, qualité, écologie, ce n'est pas... Vraiment, alors vraiment pas, hein. c'est pas, euh, anti, pas antinomique, et surtout le fait de faire de la qualité et de se centrer sur l'utilisateur et de faire quelque chose qui soit fluide et agréable pour l'utilisation, ça c'est quelque chose qui est intéressant pour le, le, le client. Donc il ne va pas te dire non, j'ai un truc lourd et relou pour l'utilisateur. Donc ça, est clairement là-dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on va faire du développement responsable chez les clients sans le client sans qu'il le sache, sans qu'il en parle. Et une fois qu'on a commencé à travailler dans, sur le développement responsable, on dit bah, tu sais que là, euh, par rapport au, au projet d'avant, euh, depuis qu'on est arrivé, tu as économisé tant d'émissions de, de gaz à effet de serre, tu as euh, perdu tant de serveurs qu'on a fermés parce qu'on n'en avait plus besoin, parce qu'on a droppé toute une partie qui n'était pas utilisée de ton code. Enfin, voilà. Donc, en fait, le but de l'exercice, c'est vraiment commencer en disant Bonjour, on veut faire du développement responsable, vous êtes un pollueur de la planète, c'est assez difficile d'accès et ce pas forcément hyper pertinent pour convaincre les clients. Par contre, dire on va faire de la qualité, on se centre sur les utilisateurs, on va travailler sur la réflexion de votre produit, ça marche, et derrière toi, tu sais que tu vas avoir dans ta checklist des questions environnementales qui vont rentrer. Je ne sais pas si j'étais Julien, mais Julien, Alors, pour continuer sur, sur cette thématique-là, question d'Emmanuel Large. Pardon, qui dit Je suis étonné d'entendre parler de PWA et de JS comme des technos légères et rapides et exploitables sur petites configs. Est-ce que justement le dev éco-conscient, ce ne serait pas de réhabiliter des technos plus proches du matos Alors, ouais, le C, plus, plus, effectivement, tu peux tout faire en C, c'est plus léger. Euh, la question, en fait, c'est de se dire qu'aussi, il euh, y a des technos type Svelte, par exemple. Alors, ça, il faudra en reparler avec les devs de chez moi, mais il y en a qui vont, Greg, tu peux mettre les noms des devs qui font du Svelte chez moi, euh, qui, qui font du Svelte et qui vont t'expliquer que c'est hyper léger et qu'on gagne du truc. Donc, dans le, il y avait des, des trucs sur le Svelte Société, justement, qui, qui expliquaient à quel point cette, cette techno-là était légère. Euh, il y a un compilateur de 16 qui s'appelle Tywind aussi et qui permet de faire des choses hyper légères et très joli, avec des templates qui sont très, vraiment intéressants. Euh, donc, en fait, le truc, c'est que le but de l'exercice, c'est quand on est des devs PHP, quand on est des devs fronts se remettre tous au c, c, Je dis pas que ça marche pas. Hein. Je dis que c'est quand même une technique qui est un peu hors et qu'en fait, faire un truc hyper léger et pertinent en JS, ça peut marcher aussi. Le but de l'exercice, ce pas qu'on arrête tous et qu'on se, euh, <rire> qu se mette à faire euh, du C euh, et du langage machine à chaque fois qu'on qu qu commence à, à coder. Le but de l'exercice, c'est vraiment de réfléchir en fait, et de prendre en compte cette dimension environnementale dans nos projets. Et du coup, avec notre équipe de réfléchir, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Vous prenez vos UX, vous en parlez, vous prenez vos PO, vous en parlez, vous prenez vos devs, et vos testeurs, vos QA qui sont intéressés par la question. Et du coup, en fait... Avoir cette checklist-là, déjà vous allez voir à quel point vous gagnez, du, gagnez du, de, de la RAM, vous allégez votre DOM et tout ça, et derrière vous allez avoir des outils qui ne seront pas du tout moins, moins bien fichus et, et moins, moins intéressants que ceux que vous faisiez avant. C'est vraiment, euh, on gagne énormément en juste réfléchissant à ces questions-là. Très bien. Donc plutôt sur, pour revenir sur la première partie de ta présentation, une question de Jean-Marie Lamodière. Ouais. Faut-il quand même demander une code review si la feature a été développée en pair ou en mob avec ceux censés faire la review Oui, toujours, parce qu'on peut déjà avoir soi-même euh, un, une relecture de son code qui peut être différente de jour, enfin, le lendemain de, de ce qu'on a développé. Euh, après, euh, encore une fois, le fait de... Faire du mob déjà, c'est rarement avec toute l'équipe, hein, sauf si euh, vraiment une équipe de quatre et que bon, du coup, on décide de faire une journée en mob. Mais par contre, faire euh, travailler l'équipe sur euh, un binôme, c'est hyper intéressant aussi. La review, c'est quelque chose d'un moment où on se pose avant de le lancer en pré-prod, avant de le lancer en prod. Et est-ce que l'équipe valide ce code-là Et si l'équipe valide ce code-là, le jour où il y a un problème... Ça arrive beaucoup moins quand même avec ces techniques-là. Mais le jour où il y a un problème, c'est l'équipe qui est responsable. Et encore une fois, la dimension de l'équipe, la dimension du choix de l'équipe, c'est de se dire qu'on est ensemble, et qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a tous une responsabilité qui est partagée. Ça revient en fait à notre façon de travailler sur la coopérative. On est tous plus de pouvoir, certes, mais on a tous plus de responsabilités dans la boîte. Encore une fois, choisissez votre équipe. Une équipe de développement, c'est une équipe Scrum avec laquelle vous travaillez. Vous avez des équipes avec vos clients. Ça, c'est une équipe aussi. Réussir à réfléchir à la dynamique que vous avez chez vos clients, réussir à réfléchir à l'équipe aussi d'un point de vue plus large. Vous avez une super communauté avec les, la FUP. Quoi. Et vous avez une équipe de, des développeurs PHP français. Et encore une fois, ça, c'est une, une autre équipe sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez optimiser et, et apprendre aussi. Vous avez des équipes aussi sur les travailleurs du numérique, avec bah, le printemps écologique, les on est la tech ou des trucs comme ça. C'est d'autres types d'équipes. Mais encore une fois, le but de l'exercice, c'est de travailler et de réfléchir à avec qui vous avez envie de travailler et, à, et quelle est le, votre équipe. en fait. Le but de l'exercice, c'est vraiment de trouver l'équipe idéale pour toi. Et l'avantage quand on est dev et hp, c'est quand même on a du taf et on a le choix. Quoi. Ce qui est pas le cas pour tout le monde dans la population aujourd'hui. Une deuxième question sur la, partie, sur la première partie de ta présentation. À nouveau, une question de Julien Soleil à vous. Me, mieux vaut privilégier le 100% remote ou le 100% présentiel au sein des équipes donc Pas forcément. En fait, le truc, c'est que euh, là, en temps de Covid, euh, nous, vraiment, chez Fernet, c'est au fait exactement ce que vous voulez, quoi. Et comment vous le sentez Et je ne vais pas forcer des gens à venir au boulot. Et euh, si vous n'avez pas envie de rester chez vous, ben, venez au taf, euh, il enfin, y, y, y a de la place au bureau. Mais euh, par contre, à partir du moment où il y en a un qui est en remote, il faut qu'on soit à égalité sur la design review, je pense que c'était la question de Julien, de vraiment de dire il ne faut pas que celui qui est chez lui, sur son bureau, se sente exclu par rapport au travail des autres qui sont tous autour du tableau. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire... Euh, on est tous à égalité face euh, au, au moment de, de, la, de la design review, et donc on va tous se mettre euh, dans la même configuration que celui qui est chez lui. Mais euh, en fait, euh, le reste du temps, euh, si vous avez envie de déjeuner avec vos collègues, au bureau euh, avec des masques. Merci. Et enfin, ce sera notre dernière question, question de Romain Guillon. Est-ce que vous arrivez à mesurer et donner des chiffres à vos clients sur les économies d'énergie ou le bilan carbone de vos projets par rapport à une conception non éco-responsable Quand on a un avant-après, ouais, c'est possible. Euh, en fait, on essaye de faire passer à la molité. Donc, j'ai parlé des différents outils, vous pouvez aller regarder sur les, les repos, on a fait des listes. Euh, quand on fait, on arrive sur un projet qui est déjà en, fait, en développement et que bah, du coup, on essaye de voir à peu près quels sont les, les points sur lesquels on pourrait améliorer, on a des notes. Sont, qui sont âgés en général, c'est pas forcément, quand c'est pas réfléchi en fait, c'est pas une critique, hein, c'est juste que quand on n'a pas réfléchi aux questions responsables, bah, du coup forcément il y a des livres qui sont chargés en entier, il y a des polices de caractère qu'on charge alors qu'en fait on peut prendre une police propriétaire Il y a plein de petits détails comme ça auxquels on ne pensait pas et qui du coup impactent l'environnement et les émissions. Et du coup, derrière, une fois qu'on a, qu a pu passer et faire un peu de travail sur le côté responsable, on refait passer ces outils-là. Et du coup, on a une capacité de faire un comparatif avant-après. Quand on démarre de rien du tout et que le projet n'existe pas, on ne peut qu'avoir des notes sur effectivement notre degré de maturité en termes de développement responsable, mais on n'a pas l'avoir après. Quoi. Merci beaucoup Hélène. Je vous invite à rejoindre maintenant la conférence Alien par Gilles Deweck, l'émergence des questions éthiques en informatique. Bonne fin de forum à tous, merci encore Hélène.